J'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie dans tous ces moments où je n'étais pas Monsieur owells Monsieur euh, owells ça fait un petit moment qu'il perd sa vie et son temps. Ça se passe en 2013, ça a commencé en 2013, lorsqu'il a fait un peu de ménage chez lui. C'est alors l'heure qu'il tombe sur un disque dur et il se dit « oh, il est vieux, ouais, ça va pas me servir à grand chose. » Allez poubelle. Quelqu'un est tombé dessus et depuis euh, la sextape de sa mère tourne sur tous les réseaux. Non, non, c'est faux. Tu perds tellement les gens avec tous tes trucs que tu changes. Par contre, le disque dur qu'il a jeté, en se disant que ça n'allait pas lui servir, il avait oublié un truc qu'il n'a pas vu. Ouais. Dans le disque dur. C'est qu'il y avait dedans 7500 bitcoins d'une valeur de 587 000 euros. Ah merde. Quand il s'en est rendu compte, il s'est dit « Oh putain de merde !» Et il s'est mis à ratisser la décharge locale de chez lui, à Newport, au Pays de Galles, pour retrouver le disque dur. Une décharge qui fait la taille d'un terrain de football. Bah Inchallah, c'est euh, rangé comme il faut, classé et tout quoi. Oui, bah non. Non, <rire> c'est un tas de déchets. Le bitcoin, là, c'était la valeur en 2013. Oui, donc aujourd'hui. Euh... Donc en 2022, le contenu de son disque dur coûte 320 millions d'euros. Et ça fait 9 ans Qui cherche, Qui cherche dans la décharge. Lâche la fergue, ça a fondu. Non mais attends, attends, parce que ça veut dire qu'on peut, qu'on stocke des bitcoins sur des disques durs Lui, en fait, je, alors je sais pas du tout comment ça, il je a fait ça. Rien, mais ça veut dire que bah as un crash 10 tu te fous de balle Moi normalement, enfin moi j'ai un wallet en ligne, mais peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas de wallet en ligne. Ah, et que le mec avait, euh, je sais pas, voilà. voilà. En tout cas, euh, il cherche toujours. Putain. Voilà. Mais peut-être que vous pouvez trouver avant lui badounette. Prenez <rire> un billet d'avion et allez lui niquer la gueule! <rire> tu y voir plein de gens débarquer. Ouais. Ouais. Mais en vrai, je pense que le disque dur, tu peux lui faire une rançon. Ouais. Parce que si ça coûte 320 millions, tu peux lui dire Gars, 2 millions. Mais oui. 2 millions, sinon t'as pas.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 et Friki Woody ne sont pas là, ils seront là à la rentrée, donc ne dites pas eh, « La formule a changé, elle est moins bien qu'avant euh, ». La formule est pas la même parce que c'est l'été, putain. Il est déjà bien assez sympa de faire des émissions. Euh, voilà, euh, on crève de chaud. On est le 16 août, putain, t'es même pas là devant l'écran. Je fais que de m'éponger, donc... Voilà. Euh, voilà, Moi non, moi y a que le cul qui sue. <rire> Et je l'éponge pas pendant l'émission. <rire> en bref. En bref. Marseille. Marseille, Marseille, bébé. Marseille, son vélodrome, son ambiance festive, ses coups de feu en pleine nuit, Marseille. Marseille, les gens en haut des balcons qui te voient passer, qui te crachent dessus à côté de la gare. Oui, oui, tu l'as fait, je sais, je l'ai vécu. Voilà, j'étais avec ma meuf de l'époque et bim, cracha sur l'épaule. Super, bravo Marseille. Ah putain, normalement c'est des oiseaux qui cheat dessus. Non, là c'était des, des, <rire> des gens. Car oui, tout commence par un échange de coups de feu entre la bac rejointe par la police. Bref, c'est la grosse bagarre, ça tire dans tous les sens et ça finit par s'arrêter. Fort heureusement, le quartier est bouclé par toutes les forces disponibles, mais c'est vraiment une grosse, grosse opération. Et alors, on se retrouve avec quatre fonctionnaires de la compagnie de sécurité routière aux abords du quartier bouclé qui discutent de l'affaire. Moi, je pense que c'est un coup de gargamel. Non, moi, je pense que c'est Jules qui a fait ça. Bref, chacun y va de son petit avis. Et là, Mohamed, 27 ans, arrive. Monsieur, vous pouvez pas rejoindre le quartier, hein, il est bouclé à cause d'une opération de police. Ouais. Mais moi, je dois passer par là. <rire> non, monsieur, parce qu'on va demander de partir parce qu'il y a une opération de police. Moi, je vous emmerde. <rire> je passe et je suis bourré en plus. ne c'est pas des connards comme vous qui vont m'empêcher. Et pour bien montrer à quel point Mohamed est déterminé et à quel point il les emmerde, il va user d'une technique de domination utilisée par les Aztèques lors d'une grande guerre du mini-golf à Quiberon. Il va sortir sa bite et se mettre à faire la roue sur le sol, là où il y a encore des douilles qui traînent. Hop, hop, et il se fait bien sûr maîtriser, non sans mal, et amener au commissariat où il va continuer de mordre et de cracher sur les fonctionnaires de police. Et là, il y a une scène incroyable. Il faut imaginer que le mec il décuve, d'accord, entre-temps. Mais bien sûr, il va se retrouver face au juge. Et le juge, il le connaît. Il l'a déjà vu plusieurs fois, le mec. Et donc le dialogue est le suivant. C'est un vrai plaisir d'avoir affaire à vous, monsieur. Vous savez, j'aime la police. <rire> À quel point aime-t-il la police Eh bien, au point de sortir son sexe et de faire la roue. <rire> Quand tu vois les flics, bah, si vous aimez la police, faites, faites la roue. Euh, Mettez-vous tout nu et faites la roue. Et les policiers, ils savent, ils font. Ah, ils nous ah, est... en sympathisant. Ah, ils <rire> donnent pour les orphelins de la police, lui. En bref, de Kuntatch et Thomas. Pas toi, a priori. En bref, tu nous as avoué, il n'y a pas longtemps, sans aucune contrainte, que tu aimais beaucoup les voitures. C'est-à-dire ah, oui, j'adore ça les bagnoles. <rire> ah oui. Tu m'avais Mais... un petit deal de faire ça, je crois. Non, non, tu, ah es, non. tu aimais beaucoup sans contrainte. Okay. Est-ce que tu aimes également les assurances? Bah, pas tellement. Oui, si, je dois... eh oui, j'adore les assurances. Ah, bah, t'es chanceux, Thomas. Car aujourd'hui, on va parler d'assurance de voiture. Ah, wow, des deux, deux, deux passions <rire> Réunis, c'est fou Ça se passe dans le Missouri. souris T'adores le Missouri aussi J'adore Bah ouais, j'ai tous les petits animaux euh, mignons. Euh... Deux mi-souris. C'est une moitié de, une, de souris. Il y a que le cul. <rire> Ça commence par une histoire assez glauque. T'adores les histoires glauques Oui. Bah oui voilà. <rire> mais tu vas voir, il y a un twist. Ça commence par un rapport sexuel dans une voiture. On n'a pas la marque. T'aimerais. Hein. Mais supposons que c'est une Twingo américaine. Ouais. La voiture pour baiser. Sauf que quelques jours plus tard, la jeune femme qui a baisé dans la voiture avec le monsieur découvre qu'elle est infectée d'un papillomavirus. Elle remonte à la source et la source, c'est la bite du monsieur qui a choisi de ne pas lui la prévenir. Sympathique, il aurait pu mettre au moins une capote, mais bon. Dans notre jargon, sur Bad News, on appelle ça un connard. Maintenant, je t'ai dit que c'était une affaire d'assurance et tu te dis où on va. Oui. <rire> eh bien, l'assureur, Gecko, c'est le nom, n'en a rien à foutre que des gens baissent dans une Twingo. Oui. Sauf que l'avocat de la victime, lors du procès, où elle prend le monsieur et dit il « il m'a refilé une maladie euh, vénérienne et il aurait dû me prévenir », l'avocat dit « la leçon à tirer ici, c'est que les gens doivent élargir la portée de ce qu'est une blessure. La plupart ne pensent pas que contracter cette maladie est une blessure subie dans un véhicule. Et pourtant, c'est bien le cas. Cette dame a eu un accident à l'intérieur de cette voiture. Et de là, L'avocat a attaqué l'assureur ouais. en demandant un remboursement pour accident de véhicule. C'est vraiment euh, tiré par les cheveux, mais. L'assureur a été attaqué et il a perdu. Ah merde L'assureur doit dorénavant verser la, à la plaignante 5,2 millions de Quoi dollars. Pour une MST Oui. Elon Musk a réagi sur Twitter en disant C'est vrai, ces hein, demandes d'indemnisation saugrenues sont en grande partie la cause pour laquelle ces assurances coûtent si cher. Bah oui. C'est fou, Elon Musk, il a du temps. C'est pour ça qu'il veut racheter Twitter, parce qu'il veut, il veut tout le temps tweeter, en fait. <rire> voilà. Il veut tweeter sans payer mais oui, Sauf qu'en en fait, c'est pas que c'est gratuit. C'est gratuit, mais, oui, <rire> gratuit. mais lui, lui, il comprend pas les choses gratuites. Oui, parce que pour lui, tout est gratuit. Exactement. Riche. En, bref. en bref. Li Jiaki, c'est un influenceur chinois. 33 millions de followers sur TikTok. C'est beaucoup. Beaucoup, oui. Super star influenceur surnommé frère rouge à lèvres depuis qu'il a réussi à vendre 15 000 rouges à lèvres via son réseau avec des slogans dessus tels que Oh my God ou écoutez les filles 3, 2, 1 achetez C'est un autre pays, ouais. c'est un autre pays. On n'a pas la ref, on n'a pas la ref bon. Et c'est un peu le guide de la plateforme de vente Tobao. Voilà donc c'est un influenceur qui est très riche, je pense. Et Jiaki, eh ben, il a disparu pouf en plein live. Depuis, aucune nouvelle, il était en live sur TikTok, on pense, mais on ne sait pas quel live c'était, si c'était Twitch ou TikTok. Et il présentait un tank en chocolat la veille du 4 juin, anniversaire de la répression du printemps de Pékin par les blindés. Ouais. Tu te rappelles de ça, le jeune homme devant les blindés, etc. L'armée du peuple Plastienanmen. C'était en 89 et donc le 5 juin était prise cette photo. Et lui, dans le live, parle d'un tank en chocolat le jour avant l'anniversaire de cette date. Ouais. Assez tôt, le live est coupé. Li prévient très vite qu'il y a un problème technique, qu'il sera de retour le lendemain. Il n'est jamais revenu. Nous sommes en 2022. Internet n'a jamais été aussi rapide. Développé. Accès communication. On parle. La Chine. Qu'est ce que vous imaginez Que un mec avec 33 millions d'abonnés. On peut le faire disparaître comme ça. Il disparaît comme ça et que les gens vont faire. Okay. Non, on est en 2022, les mecs. Le gâteau a dérangé. Hein. C'est ce que tous les gens se sont dit. Euh, oui, bah, euh, de toute évidence, ça, ça euh, paraît assez clair. Tout le monde s'est mis d'accord là-dessus. Et en voulant le censurer, en coupant le live, et le faire disparaître, il y a eu un effet stressant. Tout le monde, à présent, est au courant qu'il a disparu, et pour le gâteau, et donc, du coup, que c'est le gouvernement qui a sûrement agi. Ouais. Rien ne dit qu'il a été tué. Il a été même vu sur une photo récente. Voilà. Mais il a dû recevoir quelques menaces.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 Une bagnose très courte mais intense. On n'a pas les noms des protagonistes, mais on va les appeler Gaspon et Romuwan. <rire> Gaspon est un octogénaire qui vit au deuxième étage d'un charmant petit immeuble à Nancy. Il se prépare des crêpes, ou il est en train de regarder la télé, bref, en, il est en train de faire un truc euh, de vieux, quoi ou contempler son chien empaillé. <rire> et il entend frapper à la porte. C'est pas un simple frappage, non, c'est... Et la porte s'ouvre brusquement. Et là, Romuwan hante par effraction. Et là, on ne sait pas ce qui se passe vraiment, mais on a la fin de l'histoire. Romu s'enfuit. Il ne le connaît pas. Hein. C'est-à-dire que ça frappe à la porte, ça rentre chez lui. Le mec fait Mais vous êtes qui Et là, le mec court et saute par la fenêtre. Et il est mort. <rire> c'est vrai que c'est ce qui arrive souvent quand tu sors d'une fenêtre. <rire> Alors, un il n'est pas mort, mais il n'y avait pas de matelas. Il s'est pété les os c'est ouais, voilà. l'hosto. Donc, ça veut dire que ça sonne chez toi. Tu ouvres, et là, tu as un pélo qui traverse et qui fait <rire> Et toi, t'as rien de temps de comprendre. J'habitais au rez-de-chaussée <rire> Du coup, je pouvais pas sauter On sait pas du tout ce qui s'est passé dans la tête du mec, aucun... On sait pas. Ah ouais C'est hyper curieux. <rire> il a peut-être voulu faire un slam. Non, mais ça se trouve, il voulait vraiment se succéder et vraiment, il habitait et il habitait bas. au rez-de-chaussée, ouais. ouais. On passe à la bad news perso de Love Kill. Bad news perso. Bonjour, David. Bonjour, Thomas. Surtout, Thomas. Mon histoire va te plaire. Ah <rire> Je suis de la Réunion et pendant une journée assez fatigante au boulot, je rentre chez moi comme d'habitude à moto. À la différence que ce jour-là dans un virage, je suis surpris par un sac de ciment qui s'est éventré sur la route. Bien sûr impossible de léviter. Je perds l'adhérence de ma roue avant et chute à 90 km h Je me retrouve sur le côté en glisse sur le goudron avec l'avant-bras bloqué sous la moto. Je sens que ça frotte, mais je ne ressens aucune douleur sur le moment et subis le tout. J'ai une impression de glisser très très longtemps. Dès que mon casque a arrêté de frotter le sol, je me lève le plus vite possible pour me mettre sur le bas-côté à l'abri d'un éventuel véhicule qui, sans aucun doute, va doubler très vite. Je regarde mes jambes, mon pantalon est déchiré, j'ai la peau à vif et sanguinolente. Et j'entends une femme me dire « Monsieur, ça va ?» Je m'étais même pas rendu compte qu'elle s'était arrêtée à 10 mètres de moi. Arrivée près de moi, elle continue à me demander si ça va. Je me retourne vers elle et tout à coup, j'ai la voix devenir blême, tourner de l'œil et tomber dans les pommes. Boum, elle ouais. tombe au sol. Je me penche très vite sur elle pour savoir si elle va bien en criant « Madame Ah, c'est elle qui tourne de l'œil Oui. « Ah, putain, d'accord ouais. !»« Monsieur, comment vous allez ?» <rire> Bah merde, la pire sauveuse, quoi. <rire> c'est au moment de la toucher que je me rends compte que mon bras gauche ne répond pas à mes ordres. Je regarde mon bras et je me rends compte qu'il pendouille et qu'il ne tient plus que par quelques tendons, quelques muscles et artères. Ouais. T'aurais peut-être fait pareil. « Monsieur, vous voulez... <rire> » Je réalise que finalement, je suis dans un sale état. Sale état. Ben, ça <rire> J'ai l'eau jusque là. Ben, ben, étrangement, mon attention se porte quand même plus sur la dame, qui est maintenant inconsciente. Hey, « Eh madame, réveillez-vous » J'entends une voiture s'arrêter à nos côtés, et voit un homme courir vers moi. Et je me dis « Ouf, quelqu'un pour nous aider !» Sauf que l'homme arrive vers moi en criant « Tu vas la lâcher, connard <rire> !» En fait, en arrivant sur les lieux de mon accident, il a cru que la dame était aussi impliquée dans celui-ci et me voyant accroupi sur elle en train de la secouer avec mon bras valide et il a pensé que j'étais en train de l'agresser. Moi en panique, je continue à la secouer encore plus fort en criant au monsieur que je n'avais rien fait et en criant à la dame "Madame, réveillez-vous Dites-lui que j'ai rien fait, madame, réveillez-vous J'ai l'impression qu'il a le bras qui pendouille, enfin c'est horrible. Horrible. Tout à ah, coup, ouais. une énorme douleur me percute comme une énorme vague et je me sens faillir, je vois tout en blanc, les oreilles qui sifflent et puis blackout total. Je me réveille avec un pompier au-dessus de moi qui me fait un maintien de la tête. Tout est flou après ça et je reprends vraiment mes esprits au CHU. Pour la fin heureuse, je n'ai pas perdu mon bras, j'ai reçu la visite de la dame qui était venue à mon secours, dame qui en même temps a failli me faire passer à tabac par un mec qui s'est arrêté en voiture, voilà. On espère qu'elle n'est pas retombée dans les pommes. Putain, quelle histoire. T'imagines, tu te fais fracasser alors que t'as un bras arraché. Ouais, mais maintenant les gens ils partent au quart de tour, D'ailleurs, il y a un truc un peu flou avec une, lana, une femme. Euh, bah oui, faut la protéger. Et on passe à la bagneuse du jour, par la Forge de Ferlune. C'est une bagneuse historique, Thomas qui va parler d'un sous-marin nazi, ah. le U-1206. Tu l'aimes bien euh, C'est un chouette sous-marin, c'est performant. Euh... Performant, mais il a une particularité. Oui, il prend l'eau. La mission de ce sous-marin est de rechercher et de détruire les navires américains et britanniques dans l'Atlantique. A priori, c'est ça. C'est peut-être pas lui. Mais en tout cas... Euh, c'est un sous-marin, donc ça est vous lustre. met dans l'ambiance. Et, et a priori, il est nazi. Donc... Euh, <rire> il n'y a euh... pas de croix gammée ceci dit. Et donc, effectivement, tu as raison. Il y a une petite particularité à ces sous-marins. C'est que ce sous-marin avait deux têtes. Alors, c'est un terme technique hein, pour dire chiote. Bah, et dites de deux chiottes Capitaine, je vais à la tête Et l'une de ces têtes est utilisée pour stocker de la nourriture. Donc, bah, il ne reste qu'une tête dans le sous-marin. Ouais, et du coup, il y en a un qui a eu la chiasse, le a été pris. Du coup, il allait au chiot où il y avait de la bouffe. Attends, il y a une différence entre les sous-marins britanniques, américains et les sous-marins allemands. Les sous-marins allemands n'ont pas de réservoir à caca. C'est à dire que quand tu chies, ça va directement dans l'océan. OK. OK, comme les trains, certains trains ouais, euh, à l'époque ouais. tombaient sur les rails. Ça permet de gagner de l'espace mais en échange, tu bah, tu peux pas faire caca sous l'eau parce que la pression sous l'eau est différente. Donc ça veut dire que c'est un sous-marin où tu peux faire caca que quand le sous-marin, il est à la surface quand Il est à la surface. Okay. Sinon tu chies dans des seaux. Le U 1206, lui avait un système pour pouvoir vider les toilettes même sous haute pression. Ouais. Pas mal, donc une bonne pompe qui. Mais c'était hyper difficile à utiliser. Il y avait des manuels pour expliquer comment faire et des spécialistes de toilettes à bord. Le préposé aux chiottes. Le préposé aux chiottes qui sait comment évacuer le caca quand on est sous l'eau. Je viens de chier, ah bah pas bah, tu sais, de j'arrive Là, c'est le capitaine Schlitt qui commandait un sous-marin pour la première fois qui va être l'élément déclencheur de la bad news. Il va faire sa grosse commission, d'accord Et il va se dire Ah, quand même, appelez quelqu'un pour qu'il évacue mon caca, c'est un petit peu la honte, c'est moi le capitaine du bateau. Je fais me débrouiller tout seul. <rire> non, putain Il trifouille, trifouille, il touche à, à tous les trucs, et il n'arrive pas à tirer la chasse. Le capitaine du sous-marin. Et donc, il va se résigner et appeler le spécialiste. Le spécialiste arrive et ça donne à peu près ça. Ah, bon spécial, capitaine, hein. félicitations hein. <rire> Vous savez toucher à quelque chose Alors, Non, non, non C'est full spécialiste Parfait, hein, il suffit de tourner ce bouton là et... En n'avouant pas qu'il avait touché un peu la machinerie, le protocole était biaisé. Une vanne a été ouverte et des flots d'eau et de merde oh. se sont répandus dans le sous-marin. Pire que ça, l'eau de mer se mélange à l'acide de batteries qui sont sous les toilettes et crée un chlore gazeux mortel. Schlitt, les pieds dans la merde, est en danger de mort, donne l'ordre de faire remonter le sous-marin immédiatement. Ils remontent à la surface et bien sûr ils se font repérer par les avions. Bataille, 4 morts chez les nazis et 46 autres membres de l'équipage sont capturés peu de temps après, c'est la fin de la guerre. Donc potentiellement, le caca de Schlitt a sauvé 46 allemands qui ont survécu et potentiellement tous les équipages qui n'ont pas été attaqués du coup puisque le caca les a fait remonter à la surface. C'est quand ils ont raté des attaques inédites. Par exemple, remplir leur to leur des torpilles de merde pour les envoyer sur les gens, tu vois, là. Et en chasser l'Angleterre. Mais en tout cas, cette histoire est vraie. Ah oui, parce qu'il y, y a des problèmes même dans les moments historiques. <rire> des problèmes de caca, même quand tu fais la guerre. Voilà, ouais. voilà merci de nous avoir suivis. Cette bad news est terminée. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, on a un Tipeee et qu'on est là pendant tout l'été. Voilà, donc rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour une nouvelle bad news. Ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer...